Dans mes petites histoires, ce sont des témoignages paranormaux que j'ai vécu moi-même, il euh, y a toute une série de vidéos déjà dans une playlist que vous pouvez regarder à votre aise et en même temps si vous souhaitez continuer à suivre mes petites histoires, vous pouvez vous abonner à ma page. Euh, et euh, commentez aussi ce que vous voulez si vous est des histoires paranormales euh, vous pouvez les partager avec moi et si vous voulez vous présenter ou mieux me connaître je suis un peu partout sur les réseaux sociaux donc euh, voilà on peut faire connaissance, discuter comme vous voulez euh, donc mon témoignage d'aujourd'hui il est un peu dur à, à sortir euh, parce que ça implique mon frère, euh, mon frère jumeau. Euh... Je continue mon petit ordre chronologique. Euh, ça se passe euh, dans mes années euh, début secondaire. Où euh, ma mère est en train de faire des rénovations dans, dans une petite maison qu'elle loue. Euh, et donc, euh, mon père et moi, on avait décidé d'aller l'aider parce qu'il fallait repeindre la cave. Et donc, euh, nous voilà partis euh, pour la petite maison euh, avec tout le matériel pour repeindre la cave. Ma mère nous donne le matériel arrivé là-bas. Euh, et mon frère et moi, on descend tous les deux dans la cave. Quand je suis arrivée dans cette cave-là, euh, j'ai senti quelque chose qui n'était pas normal. Euh, je me sentais observée, écoutée, euh, et euh, c'est comme si je ressentais un mauvais esprit dans, dans, dans cette pièce-là. Pourtant, euh, elle n'est pas, si, pas si ancienne que ça, Bien que la maison ait été construite euh, euh, assez tôt dans les années 1900 mais euh, cette cave ayant été déjà rénovée, euh, elle, elle n'avait rien d'anormal dans les murs, en tout cas. En tout cas. Mais je sentais euh, cette présence euh, qui m'épiait et moi on était tous les deux en train de, de repeindre et puis à un moment donné euh, mon frère sort de la cave pour aller voir pour manger un truc à la cuisine euh, et j'entends cet esprit euh, me dire parle lui de la mort c'est euh, un peu sur le choc c'était un, un peu sur le choc, je me demandais d'où ça venait. Mais en même temps, il y, y avait cette curiosité qui me disait, bah allez, pourquoi pas, quoi. on va voir comment mon frère voit la mort et, euh, et ce qu'il en pense. Un sujet de discussion donc, presque, presque anodin. Quoi. Et donc mon frère redescend et, euh, et on commence à parler de la mort. Euh, je lui dis, bah, tiens, tu penses quoi de la mort et euh, mon frère, étant quelqu'un de très concret et de très pragmatique, euh, m'a envoyé balader à cette question. Euh, euh, et puis, si, si je me souviens bien, c'est un peu brouillé, pardonnez-moi si je me trompe dans mes phrases... Mais à un moment donné, euh, me vient l'idée de lui poser la question, bah tiens, euh, puisqu'on est jumeaux, euh, qui est-ce que tu crois qui partira en premier Est-ce que ça sera toi ou est-ce que ça sera moi euh, Mon frère me rigolonnait euh, en me disant, ma bah ouais, ça sera toi de fils, euh, t'as rien à faire sur cette terre, enfin bref, des querelles de jumeaux. Et, euh, et cet esprit que je ressentais derrière moi m'a dit que ça serait mon frère qui décéderait avant moi.